Bonjour euh, Mamadou Diagne. Oui, bonjour, chers auditeurs de Radio FM, et ravi d'être parmi vous pour vous parler de notre. Université, qui est université Amadou Maktan, je, je suis Mamadou Diagne et étudiante de, de l'université et membre de la coordination des étudiants de l'EAM. Voilà, exactement euh, euh, Mamadou Diagne. La coordination des étudiants de l'université Amadou Maktar Mbaou de Djamnyadjo était un mouvement d'humeur. Pourquoi ce mouvement d'humeur Qu'est-ce que vous réclamez exactement Voilà, merci, merci pour cette question. Euh, vous n'êtes pas resté sans savoir que l'Université Armand de Martano a été inaugurée le 1er décembre 2022. Et depuis lors euh, on va vous le dire, nous, nous sommes en vacances euh, continue depuis le mois de janvier parce que nous avons terminé nos cours en, en décembre. Et depuis euh, que l'Université a été inaugurée, on peine vraiment à débuter nos cours à Jamnergo. Parce qu'à chaque fois, on nous sort des problèmes. On nous sort des problèmes euh, qui, qui, qui ne sont pas vraiment, euh, qui ne peuvent pas être vraiment considérés par les problèmes. Oui. Parce que là, on nous avait parlé euh, de la livraison des, des chantiers, on nous avait parlé d'un problème d'assainissement de force. Là, on nous parle aujourd'hui de retard euh, noté par rapport à la livraison des matériels qui doivent être installés dans les locaux du campus social. Et c'est ça, aujourd'hui, le principal problème, la livraison du campus social de Djam de l'Université américaine de, de Jamniajo. Et voilà, nous comptons, nous avons mis sur pied ce plan d'action qui, euh, qui, qui a commencé hier avec le FENANI qu'on a initié, c'est-à-dire passer la nuit là-bas pour montrer aux autorités que réellement nous sommes prêts à aller étudier parce que ça fait très longtemps que nous n'avons pas mis pied sur, euh, sur les lieux de, de l'université et que nous sommes prêts. Pour, pour cet effet. C'est -ce pour cela que nous avons initié tout ceci. Oui. Est-ce que toutes les autorités compétentes sont au courant de, de cette situation Oui, elles le sont. Oui. Parce que depuis plusieurs mois maintenant, on ne cesse d'être en, en réunion avec eux. Nous les avons rencontrés euh, jusqu'à l'autorité supérieure, même le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, le professeur Moussa Abalde, qui d'ailleurs même hier soir, lors du nous nous a, nous a appelés pour discuter avec nous sur tout ce qui se passe. Et on est dans le regret de constater qu'il qu n'y a pas une évolution notée par rapport à ça. Parce qu'on en est toujours au point où nous devons nous mmh. euh, le début du cours. Et, et c'est vraiment quelque chose de déplorable, vraiment. D'accord. Et qu'est-ce que vous comptez faire encore si les autorités ne réagissent pas euh, Quel est votre plan d'action La prochaine étape, c'est quoi voilà, déjà nous avons initié le phénomène depuis hier, que nous comptons poursuivre jusqu'à le 12, parce qu'on nous avait bien comprendre que le 12, on pourrait, peut-être, c'est une probable temps, euh, que, que l'on commence les cours à demi Maintenant, Donc, à que cela ne se fasse pas, euh, là, le phénomène va continuer, mais en même temps, nous, nous prévoyons euh, d'organiser une grande marche sur Dakar, euh, que, que l'on compte faire à la date du 14 avril, et nous sommes en ce moment en train d'entamer des discussions avec l'ensemble des universités publiques du Sénégal et des écoles supérieures pour que l'on décrète une journée noire dans tous les établissements supérieurs publics du Sénégal afin que le concours ne soit fait le jour J. et on espère qu'au fur et à mesure si l'évolution n'a pas nous allons aussi continuer à monter au créneau D'accord. Voilà. selon vous pourquoi l'état néglige votre situation bon, je, je disais que euh, on, on pourrait expliquer cet état de fait parce qu'il nous est très difficile de comprendre euh, ce manque de considération envers l'université en Montmartre. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on ait investi des milliards sur une université de cette envergure et qu'on nous dise trois mois après, jusqu'à présent, qu'il y a un problème de qu'il y a un problème de ceci ou de cela. C'est inacceptable et c'est incompréhensible. Et nous en appelons à, à l'autorité pour qu'il euh, sur la situation de notre université. D'accord. On espère que cela va se résoudre dans les plus brefs délais. De, de quoi nous allons continuer à réaliser notre plan d'action. Comment faire pour intégrer l'université à Mardar Est-ce une université d'excellence, oui ou non Oui, on peut dire que c'est une université d'excellence parce que déjà que euh, c'est sur sélection, c'est-à-dire par concours en qu'on entre à l'université. Donc, euh, il faut faire certains pieds pour y entrer. Oui. Euh, c'est un dis dispositif de porte vraiment qui permet d'instaurer ce, ce système ou bien ce, euh, ce système d'excellence que l'on veut promouvoir. Et là, en ce moment, euh, nous en sommes juste à notre quatrième promotion. Les premiers diplômés viennent de sortir. Oui. Et on espère qu'avec leur intégration sur le marché de l'emploi, nous, nous, nous verrons si réellement c'est... Euh, c'est le slogan d'université de d'excellence que nous prenons est et, et une chose à D'accord. Et quels sont les dommages euh, causés par le retard euh, des, du démarrage des cours au niveau de l'université à Mado Bon, les, les retards euh, causent beaucoup, beaucoup de, beaucoup de méfie. Parce que, par exemple, pour les étudiants qui doivent faire cette année, c'est la troisième année. Euh, et qui voudraient faire le master au bien basic et en ingénieur général l'année prochaine, nous aurons des de sérieux problèmes pour être acceptés dans d'autres universités. Parce que nous sommes très en retard par rapport aux autres. Et euh, par rapport à l'enseignement apprentissage on espère en tout cas qu'on n'ira pas vers le backlash du cours. C'est à dire des cours qui seront enchaînés, Histoire d'essayer de, de, de respecter un calendrier universitaire qui est presque inexistant à ce jour dans les universités publiques du Sénégal. Et euh, c'est un calendrier que l'on aimerait que, que cela soit normal. Mais malheureusement, avec tout ce qui se, tout ce qui se fait, ce, ce sera quasiment impossible de, de, de, de rendre normal ce, ce calendrier universitaire. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez euh, de votre ministre tutelle euh... Bon, Chéroumar Anténi, c'est l'actuel ministre de l'éducation. Notre oui, actuel oui, ministre, oui. c'est le professeur Moussa Abalde. Moussa Abalde, voilà, plutôt. Oui. Voilà. Donc, euh, M. Hum. Euh, le, le, le, le ministre Moussa Abalde est une personne disons pragmatique. Mais le seul souci avec lui, c'est qu'il veut faire, comme, comme il nous le dit, il veut, il veut respecter sa parole, hum. mais on ne sait pas où ça bloque. Nous, mmh. nous avons le plus grand respect pour sa personne, parce que c'est une autorité, il incarne une institution. Mmh. Mais nous, notre seul problème avec lui, c'est que nous voulons qu'il nous laisse, qu'il nous livre nos, nos locaux, qu'il nous dise, sous la bannière du recteur, quand est-ce que nous allons délivrer nos cours à l'Université Mont de Montmartin C'est le seul souci que nous avons avec lui en ce moment. Tu respectes sa parole encore une fois. Parce que depuis octobre qu'il est euh, qu a en fonction, il nous a reçu depuis octobre dans son bureau et il nous avait donné des dates, des dates qui n'ont pas été respectées, des engagements qui n'ont pas été respectés. Et je lui dirai, monsieur le ministre, s'il vous plaît, respecter votre engagement envers la communauté étudiante de l'UAI, mmh. car il est temps et nous voulons étudier. D'accord. Et euh, qu'est-ce qu'il faut exactement pour valoriser l'enseignement supérieur au Sénégal Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'enseignement supérieur. Euh, votre avis en tant qu'étudiant Donc, en tant, tant qu'étudiant, je dirais que euh, déjà qu avec le système LMD, c'est un, un système où les étudiants appellent vraiment à, à, à, à se faire distinguer, je dirais, à s'épanouir. C'est vraiment compliqué avec le système LMD, mais quand même, euh, je le dirais comme conseil, davantage euh, intégrer la, la formation professionnelle au niveau de l'enseignement supérieur, parce qu'on ne peut pas comprendre. Euh, être trois ans dans une université publique pour, pour se retrouver avec un diplôme académique sans aucune compétence donnée pour intégrer le monde de l'emploi. Donc, euh, on, on, on souhaite à l'image de l'Université Arbe de Martandau, que les autres universités soit, que l'architecture des autres universités soit bâtie de sorte que euh, l'étudiant, en faisant trois ans, puisse vraiment intégrer, euh, avoir les capacités requises pour intégrer le marché de l'emploi. Et on, on souhaite aussi Qu'ils revoient leur manière d'enseigner, parce que euh, c'est, excusez-moi de dire, mais c'est un grand flotard en ce moment dans les universités publiques du Sénégal. Faudrait que l'on revoie le calendrier universitaire, faudrait que l'on revoie le, la mettre d'enseignement apprentissage au niveau des universités publiques. Et on espère qu'ils vont entendre notre cri de cœur, parce que tant du niveau pédagogique que social, les étudiants du Sénégal sont à la ramasse, on traîne, on est fatigués. On est vraiment content qu'il nous aide, qu'il nous D'accord. Mamadou Diagne, Réumé FM, vous remercie pour la disponibilité. Je vous remercie aussi pour, pour l'invitation. Et on espère qu'à qu la sortie de cette interview, euh, l'autorité va nous rencontrer... On, on remet encore une fois, mais FM pour l'invitation. Voilà, c'est ce qu'on souhaite, hein, évidemment. Merci beaucoup à Mamadou Diagne. Je rappelle que vous êtes membre de la coordination des étudiants de l'université Amadou Mortar Mbaou de Djamnyadjo, c'est ça Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.